C'est l'hymne qui sera exécuté à cœur par près de 2 500 000 qatariens le 20 novembre prochain, jour du coup d'envoi du mondial Qatar 2022. Le Qatar, pays hôte de cette prestigieuse compétition, est un pays de la péninsule arabique d'une superficie de 11 586 km. Il est limitrophe à l'Arabie saoudite au sud et à Bahreïn à l'ouest. Il partage avec le même pays au nord-ouest une frontière maritime. Le pays se distingue par son désert aride et son long littoral remarquable par des plages et des dunes. Sa capitale, Doha, qui accueille plus de 80% de la population du pays, est, elle-même, l'une des principales attractions du Qatar. À l'origine, un port tribal construit en plein désert, Doha est aujourd'hui une métropole avec des gratte-ciels, des centres commerciaux ultramodernes, des mosquées, une corniche de plus de 7 km et d'autres attractions aussi fascinantes les unes que les autres. La ville s'est développée grâce à son économie fondée sur la pêche perlière, la pêche traditionnelle et le commerce maritime. Un développement qui a doté la ville de trois grands stades parmi les huit qui abriteront les matchs du Mondial Qatar 2022. Le stade 974 est lui-même une curiosité de ce mondial. D'une capacité d'accueil de 45 000 places, ce stade, baptisé aussi Rahabou Abdou Stadium, est entièrement démontable. Il est inspiré des conteneurs, des matériaux utilisés et des éléments modulaires en acier. C'est le stade où s'affronteront le Ghana et le Portugal le 24 novembre prochain. Le stade international de Khalifa, conçu avec une capacité de 40 000 places, est la plus grande installation sportive du pays. Créé en 2004, il a été le théâtre de plusieurs événements sportifs, y compris tous les matchs de l'équipe du Qatar de football. Et le stade al inauguré en 2012, est une installation sportive ouverte au public pour la première fois lors de la finale de la Coupe du Qatar 2021. D'une capacité de 40 000 places, il habitera la rencontre qatar sénégal du 25 novembre prochain.